papier, ça semblait bon L'idée de fonder une nation Où tout le monde aurait sa chance Pour s'élever l'éducation Libre et gratuite, sans condition Un billet pour la tolérance Pour mieux se remettre en question Plus de barrières aux opinions Et le droit à l'impertinence au début, tu as fait sensation. Mais ma pauvre révolution, tu t'es perdu dans la finance. Alors, c'est quoi la liberté Se laisser faire le dos courbé. Et que devient l'égalité Quand pour apprendre, il faut payer. Disparue la fraternité, à vivre chacun de son côté. Allons enfants de l'apathie, jamais trop tard pour se parler. Oh, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Toutes les couleurs, sans exception, seraient admises au Panthéon. Tous citoyens sans différence. Mais voilà la situation. Certains survivent dans des cartons, d'autres se vautrent dans l'opulence Alors c'est quoi la liberté Toujours se taire, les yeux baissés Et que devient l'égalité Quand tout dépend d'où tu es né Disparue la fraternité, à vivre chacun On est trop tard pour se parler. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Nous remplis de bonnes intentions, on nous a traités comme des pions, emmurés dans l'indifférence. Il y aurait bien une solution faire tomber les murs de béton. Essayer d'être un peu moins con Pour qu'il fasse bon vivre en France Alors c'est quoi la liberté Se laisser faire ou résister Et pour un peu d'égalité Faudrait peut-être s'entraider Retrouver la fraternité Et arrêter de s'ignorer